sais-tu quelle est la chose que tu dois absolument soigner pour pouvoir te marketer et attirer la clientèle que tu désires Si tu ne sais pas quelle est la chose, l'ultime chose qui est importante, importante dans ton cake business, alors écoute cette vidéo, elle est pour toi. Et si tu la connais déjà, tu vas mettre au pause, tu vas mettre te, ta réponse en commentaire. Et on va voir si à la fin, on s'est accordé, si on pense la même chose. Alors, je te laisse le faire juste en dessous, dans la barre commentaire, et on se retrouve après le générique. Bienvenue chez les Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. Après une reconversion de la biologie à la pâtisserie, dans la chaîne, je vous apporte des conseils, des astuces, également de la stratégie pour pouvoir faire décoller votre cake business. Si vous souhaitez un accompagnement, que ce soit au niveau technique ou au niveau business, vous pouvez aller voir juste en bas dans la partie information et euh, consulter tout ce qu'on peut faire ensemble pour vous afin que vous puissiez vraiment faire décoller votre pied business. Dans cette vidéo, je souhaite te parler d'un élément qui est la chose que j'estime être la plus importante. Tu m'aurais écouté peut-être il y a trois ans, même je dirais même il y a un an, je n'aurais pas été aussi persuadée ou aussi certaine que cette chose est la chose qu'il faut absolument travailler pour améliorer marketing et surtout attirer la clientèle que tu souhaites attirer. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et avec tout ce que j'ai accumulé comme mauvaise aventure bonnes aventure des clients qui qui te répondent pas, des clients qui t'estiment, des clients qui te rémunèrent correctement, des clients qui te font voyager. Car aujourd'hui où je vous parle, je suis à Kinshasa, la capitale de la RDC, la République Démocratique du Congo, pour un événement. On m'a contacté pour faire un wedding cake oui, pour une cliente que je ne connais pas. C'est une agence événementielle qui m'a contacté pour cela. Euh, bien d'avion inclus, etc. Pour pouvoir faire ce gâteau à l'image de la cliente qui souhaite avoir une prestation à son image. Quelque chose de très qualitatif. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trois ans, j'ai commencé à faire... Une démarche, j'ai commencé à penser entrepreneur, à penser business et non pas simplement pâtissière et designer. Je fais des jolis gâteaux, je fais des bons gâteaux. Ils sont moelleux, ils sont non, non, j'ai pas fait que ça. Je me suis pas arrêtée à ça. Je suis allée au-delà pour me dire comment est-ce qu'on fait pour vendre des gâteaux à un prix qui nous corresponde à un juste prix par rapport à la valeur qu'on se porte, mais aussi à la clientèle avec qui on souhaite travailler et au temps qu'on passe sur chaque commande, car il y a plusieurs types de business models. C'est-à-dire qu'on peut vendre des gâteaux à très bas, très bas prix, moyen de gamme, haut de gamme, tout est possible, mais évidemment, tout n'aura pas euh, la même infrastructure, le même business model. Mais celui que j'ai choisi, c'était celui de, du haut de gamme, c'est-à-dire faire très peu de gâteaux, mais des gâteaux à des prix élevés, car je n'ai pas envie de faire que ça de ma vie, de vendre que des gâteaux. C'est un choix personnel et j'espère que tu connais exactement le, le, le choix que toi tu as fait. Si ce n'est pas le cas, je te recommande la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, il y a deux vidéos de cela, c'est « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Voilà, « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Si tu n'as pas écouté, tu mets pause, tu vas écouter cette vidéo, et tu reviens, et on continue. Donc, ce que je disais, c'est que je savais exactement ce que je voulais faire de mon key business, de mon talent, de mon don, et je me suis dit « ok, si tu veux faire ça, voilà comment tu dois structurer les choses pour toi, pour atteindre cet objectif. » Mais évidemment, au départ, je n'avais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas les clients que j'ai aujourd'hui, mais j'ai dû travailler dessus. Et très tôt, j'ai commencé à partager ces, ces astuces, mais je voyais qu'il n'y avait pas de réceptivité. Ça se dit ça. Il n'y avait pas de retour. En fait, les personnes à qui je m'adressais ne comprenaient pas l'importance et l'impact. Alors, ce que j'ai fait, c'est que okay, je vais moi-même exploiter cela, je vais moi-même expérimenter cela. Et quand je reviendrai en parler, je vais en parler avec assurance, car ce sont des choses que j'ai testées et que j'ai approuvées. Maintenant, on va venir à cette chose qui est la plus importante. Cette chose qui est déterminante dans ton marketing pour attirer cette clientèle que tu souhaites attirer. C'est, le monde de tambour, ton image de marque. Est-ce que c'est original Je pense que non. Car dans cette chaîne, tu vas forcément trouver des vidéos où j'en parle. Mais peut-être qu'à l'époque, tu n'as pas compris l'impact, tu n'as pas compris l'importance de ton image de marque. Aujourd'hui, ouvre grandement tes oreilles, Ouvre tes chakras, ouvre tes pores, ouvre tes yeux, ouvre tout ce que, tout ce que tu peux ouvrir de, de ton corps pour que ce soit vraiment une, comment on dit, une révélation. Une révélation. Et la semaine dernière encore, je vais le partageais avec mon groupe de, de, mes, euh, de mes clients qui sont dans la formation entreprendre en 5 étapes. Si tu ne connais pas ce programme, je te recommande d'aller juste en dessous et de checker 5 étapes. Tu peux taper juste 5 étapes dans le mot-clé ou bien aller dans la partie formation et tu vas voir, ça s'appelle euh, « entreprendre en 5 étapes » ou bien juste 5 étapes. Et tu vas voir un petit peu. Ce programme, il est hyper sexy. Il est vraiment designé pour t'accompagner aussi bien au niveau technique qu'au niveau business. Mais tu peux totalement t'arrêter qu'au niveau, au niveau technique ou alors prendre que la partie business. Tout est possible. Je continue. C'était juste une parenthèse. Donc, dans mon programme 5 étapes, la semaine dernière, j'en parlais encore avec une de, de, de mes clientes qui... Euh, à qui je faisais comprendre, puisque j'ai mis un dernier module qui parlait justement de l'image de marque, et je faisais comprendre, je disais, tu sais, la chose la plus importante, la plus importante, c'est ton image. Tu sais pourquoi Car c'est la première chose qu'un client va voir. Il ne va pas voir si ton gâteau est moelleux s'il est sec, si c'est un cake si c'est un chiffon cake si c'est un, un, un, un, un, une mousse, ce n'est pas ça qu'il va voir, ce n'est pas ça qu'il va voir qui va vraiment faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Dès la première fois qu'il va rentrer en contact avec ton business, c'est ton image de marque. Et je ne pourrais pas le dire avec autant de conviction qu'aujourd'hui, car je vous assure, les filles ou les garçons, je sais qu'il y a aussi très peu d'hommes, mais il y en a quand même, ne négligez pas votre image de marque. C'est votre vitrine. C'est la première impression. C'est la chose qui fait qu'on va aller plus loin pour demander... « Est-ce que vos gâteaux sont bons ?» Mais si à la photo, on se paraît net, même si le gâteau il est le plus bon, le plus moelleux, le plus palpitant du monde, on ne pourra pas aller plus loin parce que votre photo, votre image de marque a arrêté net le client. Alors, ne négligez plus cette étape. Et j'en ai parlé il y a deux ans de cela. C'était peut-être pas encore. Comme on dit, ça ne résonnait pas encore. Mais je suis sûre que là maintenant, quand vous allez écouter ça, vous allez mieux comprendre et vous allez commencer à changer radicalement votre perception de votre image de marque, car c'est vraiment non négociable. Et c'est ce que je disais justement à une, pas un client, mais une, une prospect, car vous savez, j'ai aussi des calendriers où on peut prendre des rendez-vous avec moi pour savoir euh, quel est votre projet, quelle est votre ambition, euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec le cake design, vendre des gâteaux, des, euh, des viennoiseries, ou peu importe, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Et, euh, et durant cette séance, qui dure une demi-heure généralement, euh, si je peux vous aider, je vais vous je faire une proposition. Si ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas. Mais il y a une, il y a une prospect justement qui, euh, qui me disait, euh, je lui parlais justement de sa visite car elle m'a envoyé son, euh, sa page Facebook ou bien Instagram, c'est ce que je demande systématiquement pour aller voir un petit peu euh, le niveau de la personne, aussi comment est-ce qu'elle se présente. Et je lui ai dit, au niveau de votre image, il y a un travail à faire. Elle me dit, oui, je pense que oui, il faut que je travaille ça. Euh, Peut-être pas tout de suite, ce n'est pas prioritaire parce que je vais encore m'acheter du matériel, etc. Et je lui ai dit... Là, je suis entrée dans la partie conseil, mais ce pas l'objectif de, de, de l'échange. L'échange, c'est que j'écoute et que je fasse une proposition, et non pas que je commence à donner les conseils. Mais elle avait la chance. Je te donnais un conseil, je ai dis, tu sais, ce que tu es en train de me dire là, tu as tout faux. Ce n'est pas un détail. Si je devais te recommander une chose, c'est que tu arrêtes tous tes autres achats et que tu te focalises sur ton image de marque. Si ton gâteau est bon, tu sais que c'est bon, tu sais que tu fais de jolies choses, maintenant, il faut que tu le montres. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on le ressente, il faut que tu parles de ça. Car si on n'est pas convaincu, si ton client n'est pas convaincu de ça, il n'ira pas plus loin pour te demander, est-ce que ton gâteau il est bon Est-ce que ton gâteau il est moelleux Est-ce qu'il est droit Enfin Déjà, s'il est droit, on, on le voit sur la photo. Mais le reste, je ne dis pas que le reste n'est pas important. Ne me, ne me prenez pas, enfin, ne, ne me, comment dire, euh, ne, me, me, ne, ne vous me prenez pas de ce que je dis. Je suis pas en train de dire que ce n'est pas important. C'est important. Car si le client doit rester et vous recommander à quelqu'un d'autre, il faut qu'il ait trouvé satisfaction au niveau du goût. Il faut que ce soit bon. Il doit être bon le gâteau. D'accord Je ne dis pas que c'est en détail. La, le goût n'est pas en détail. Mais ce n'est pas le goût qui va vous faire avoir des clients. C'est votre image de marque. D'accord Le goût va vous faire, va vous ramener des clients. Va vous faire un bouche-oreille qui va se propulser, va étendre votre réputation. Mais la première chose qui vous fera être adopté, être voté, c'est votre image de marque. Et là, c'est non négociable. Maintenant que tu as entendu ça, dis-moi, est-ce que tu avais trouvé, dès l'introduction, euh, la chose dont je voulais parler Si c'est le cas, tu me dis oui, je te mettrai un pouce, un tien pour te féliciter et te dire, est-ce que, est que tu es passé à l'action Est-ce que tu fais réellement cette chose-là Si ce n'est pas le cas, il faut radicalement le changer. Le mois d'août, comme je l'ai dit sur ma page Instagram, c'est un mois où on se pose, où on réfléchit à son cake business et où on retravaille les choses. Ce n'est pas le moment pour faire tout et n'importe quoi. On se focalise, ce qui a marché, on adopte, on continue. Ce qui n'a pas marché, on laisse tomber et on va faire autre chose. Donc, il faut analyser les résultats de ces actions en tant que bon cake entrepreneur. Voilà pour cette vidéo, dont moi, je vais vous laisser. Euh, je vais aller... Euh, Regarde encore quelques détails de ma commande car je commence justement demain cette euh, ce wedding cake. J'ai rencontré le chef euh, cuisinier aujourd'hui de l'hôtel. Je suis justement au grand hôtel euh, Pullman de Kinshasa donc c'est le plus grand hôtel de la ville euh, et le laboratoire était énorme avec tout ce qu'il faut. C'est digne d'un grand hôtel et le chef pâtissier, enfin, le chef cuisinier, pardon, euh, il est français et on s'est bien entendu donc euh, ça va être top. Maintenant j'ai juste hâte de finir cette commande et de me dire Fanny gâteau, il est top. Euh, le goût y est, le design y est, élégant, simple, épuré, et les finitions au top. Donc c'est ce que, c'est ce pourquoi j'ai été acheté, c'est ce pourquoi j'ai été voté, et c'est vraiment ce que je veux délivrer à cette cliente, à cette, euh, à ceux qui m'ont fait confiance. Et pour ça, ça demande aussi de la grâce, parce que c'est pas toujours tout ce qu'on fait qui réussit. Il y a le talent, certes, mais aussi des fois de la grâce, tu sais pas, euh, les choses qui t'arrivent. Euh, que je ne pourrais pas expliquer, mais c'est là. Donc, la vie, c'est un peu ça, c'est tout à la fois. Et à chaque fois que j'ai une commande comme ça, je sais que j'ai le talent, je sais que j'ai la connaissance, mais je, en tant que croyante, en tant que chrétienne, je vais toujours prier en me disant, Seigneur, guide-moi, donne-moi des mains de fées, donne-moi une réflexion d'enfer, que je sois vraiment attentive, et que ce soit bien, et que je fasse le bonheur de ma cliente. C'est ce que je souhaite, car je souhaite vraiment transmettre en fait du bonheur. Je fais des choses avec mon cœur, et je veux que quand on mange mon gâteau, qu'on ressente, euh, cet engagement que je mets dans ce que je fais en fait. Car c'est aussi ça, euh, être dans quelque chose d'artisanat, artisan, euh, artiste et de pouvoir donner ses émotions et son cœur dans sa passion, dans son art, dans son talent. Donc voilà un peu ce que je souhaite pour euh, ce samedi. Donc euh, vous allez forcément euh, voir les photos ou euh, la suite si vous me suivez sur Instagram ou alors sur Facebook, sur K Entrepreneur Je vous mettrai le... non tout au début de la vidéo, vous avez euh, mes pages. Il y a Instagram hein, là et Facebook là, généralement. Donc vous y allez et vous allez euh, pouvoir suivre l'aventure cette semaine avec moi et envoyez-moi plein d'ondes positives ou bien beaucoup de prières pour ceux qui sont croyants. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Hello, on est arrivé à l'hôtel Puma. Donc c'est ici que va avoir lieu le mariage. On peut te rapprocher on va peut recommencer alors.